Oh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Agnès, donc, qui est coach en performance, qui est dans le programme de l'Académie de Performance, euh, identité gagnante et euh, technicien dépolarisation. polarisations. Donc, euh, elle va nous faire aujourd'hui un retour euh, sur ses formations. Salut Agnès. Agnès, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Salut Pierre. Oui, je vais me présenter en quelques mots. Euh, donc Moi, mais comme, comme il l'a dit, je suis coach en performance mentale du rugby professionnel. Et moi, je suis issu d'une formation euh, Action Co, BTS Action Co, avec 15 années de commercial euh, en assurance. Et en, il y a cinq ans, j'ai fait une reconversion euh, pour passer un master en coaching avec une, une école euh, franco-canadienne. Et suite à ça, en 2018, j'ai créé mon entreprise euh, de conseil et de coaching auprès des dirigeants euh, d'entreprises du bâtiment, jusqu'à 10 salariés et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. OK. Voilà, et, et je suis donc euh, nouvellement euh, entré dans l'académie euh, parce que justement, je cherchais euh, je cherchais à réaliser un rêve que j'avais quand j'étais quand j'avais 20 ans. Euh, C'était d'accompagner les rugbymen professionnels okay. dans la prépa mentale. Et moi, pour avoir euh, pour avoir été joueuse de basket en National 3 euh, et même jeune, euh, je faisais des sélections et tout ça. C'est vrai que ça m'a toujours intrigué parce que moi j'ai toujours très mal géré ma pression. J'ai toujours rêvé de me dire mais comment on fait comment, on pourrait, comment je pourrais gérer ça Et donc et voilà, j'ai découvert l'Académie à la fin de l'été. D'accord. Et, et toi, qu'est-ce qui a qu fait que l'Académie de haute performance as, a retenu ton attention euh, Ce qui a retenu mon attention, c'est ton, ton parcours et ton discours. En fait, Bien. ça a résonné. Euh, parce que moi, je cherchais, ben, j'ai quand même cherché 3-4 mois, euh, j'ai regardé tout ce qui se faisait. Je cherchais quelque chose qui, euh, euh, sur lequel ma, mon intuition, ma petite voix allait me dire c'est ça. Donc, je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que j'allais le savoir. Et en fait, quand j'ai découvert l'académie, ce qui, qui m'a vraiment marqué, c'est que tu as vécu, euh, mmh. ton vécu, tu l'as vécu dans la chair. C'est-à-dire que ce n'est pas de la théorie, tu l'as vraiment vécu. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Et après, ça s'est enchaîné parce que ben, j'ai adoré, enfin j'ai beaucoup aimé l'accueil euh, que j'ai eu à, à l'académie, okay. hyper décontracté, euh, parce que j'aime pas tout ce qui, euh, j'aime le protocole et la méthode, mais j'aime pas tout ce qui est trop conventionnel, trop. Et là, je me suis vraiment sentie euh, accueillie comme euh, moi j'aime être accueillie et comme j'accueille les gens. Okay. Donc ça, ça a été, euh, voilà, ça, ça, ça, ça, a, ça a continué ma dynamique de décision. Yes. Et après, j'ai lu le livre aussi. Là, okay. euh, ouais voilà j'ai lu le livre et à partir de là euh, j'avais une, une vision globale de, de parce que moi j'avais lu le livre de Mani j'avais fait pas mal ouais. de trucs sans aller aussi loin que toi mais euh, je me suis dit ouais il a il, il a fait en fait il a fait tout ce... enfin il a comment dire il a un concentré de tout ce que j'avais un peu regardé. Donc, okay. je me suis dit, parfait. Il l'a fait, je n'ai pas à le faire. Je me suis c'est cool. Ok, ouais, c'est cool. Et du coup, euh, tu as, as gagné du temps, euh, forcément, à travers les, ouais. les, les formations Institut Sainte et ça en effet, de John DiMartini, Martini, pas mal. Ouais. Euh, école centrale d'hypnose, Institut neurosciences. Et euh, du coup, qu'est-ce qui. Euh, là, aujourd'hui, tu es rentré dans le programme. Qu'est-ce qui a, par rapport à, à tout ce que tu avais vu en, en école de coaching, plutôt. Euh, euh, bah, on va dire euh, ce que tu avais vu en école de coaching et ce que tu as découvert à l'Académie de Performance, quelles sont pour toi les, les différences, les points forts, les, les, les choses qui t'ont peut-être surprises Ouais, euh, alors il y a deux choses. Moi, je viens de finir le programme Identité gagnante, donc ouais. j'ai vécu une transformation personnelle. Ouais. Donc, ça, ça euh, les mots que je pourrais mettre dessus, parce bah, que c'est très compliqué, c'est pas facile à expliquer. C'est que des sensations, mais en tout cas, moi, j'ai vécu une dépressurisation mais complète, c'est-à-dire une chute de la pression interne de ma cabine. Parce que moi, j'étais hyper active et, et, et en même temps, euh, très, euh, je, mentalise, je mentalisais beaucoup. Okay. Donc ça, ça a été vraiment ça. Après, dans l'identité gagnante, c'est ce qui m'a vraiment... Euh, euh, marqué, et c'est que c'est hyper simple et c'est hyper profond. Euh, moi, j'ai deux questions que mmh. j'ai gagnées et qui me font. Euh, bien, en fait, c'est mes, mes questions que je me pose tout le temps. C'est euh, qu'est-ce qui est important pour moi là mmh. et, euh, et qui je veux devenir. Mmh. Et avec ces deux questions, en fait, je me recentre systématiquement. Euh, donc, ça, c'est vraiment le programme de l'identité gagnante que je viens de terminer. C'est vraiment ça. Et. Euh, donc la transformation, ben, c'est que euh, j'ai commencé début octobre mmh. et en fait, ben, euh, voilà, il y a un mois j'envoie un mail euh, au plus gros agent de joueurs euh, de rugby professionnel et euh, un mois après, jour pour jour, en ayant les vacances au milieu même pas, ouais, un mois après, ben, je coach mon premier sportif. Donc en un mois, je suis passé de la nuit à savant coach, euh, coach euh, entrepreneur euh, du bâtiment dans le coin, euh, voilà, et j'aurais mais je n'aurais pas misé un demi-centime sur, sur que ça se fasse aussi vite. Ce n'est pas possible. Donc voilà, ça, c'est ma transformation perso. Après, ouais. la, la grosse plus-value euh, de la formation tech, euh, technicienne et polarisateur par rapport à, à, à, à ma formation que j'ai eue moi et à ma pratique de coaching, mmh. euh, c'est la promesse euh, d'une transformation, ouais. la promesse du délai, en fait, c'est la corrélation des deux, parce qu'en coaching, moi, euh, enfin, moi et les autres, on arrive à… du résultat, on en a, même au-delà des attentes, euh, dans un certain délai, mais corréler les deux, mm. c'est vraiment la grosse plus-value de, de, de, de, de ton programme. Donc, ça, c'est ça que j'ai trouvé. Et après, le ultra-confort pour les coachs, mm. c'est euh, le, la méthode processée mm. et sous forme de parcours. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper, hyper confortable pour moi. Parce okay. que euh, traditionnellement, on a plein d'outils, euh, on peut faire plein de choses. Et mmh. donc, on se pose plein de questions de savoir. Alors que là, en fait, il y a une méthode avec des étapes. Et, et à chaque étape, on a un process à suivre. Mmh. Et donc, c'est hyper confortable. Ouais, c'est ça. C'est qu Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'écoles de coaching, ou même des coachs, et en fonction de chaque individu, on s'adapter. Là, en fonction de, de ce qu'on appelle l'anamnèse, donc l'entretien de démarrage, on sait exactement, on a un process euh, en quelques séances, qui est défini séance 1, tu fais ça, séance 2, tu fais ça, séance 3, tu fais ça. Et on sait que vu qu'on arrive, qu on travaille directement sur l'identité, on sait qu'avec n'importe quel individu qui a ses les, problèmes spécifiques identifiés lors de l'anamnèse, bah, on sait qu'en suivant juste ce process, c'est comme un maïdo, en fait, euh, euh, les frites, qu'elles soient de Paris ou de Nantes, elles vont être les mêmes. Donc, et en effet, ouais. c'est... Okay. Donc ça c'est voilà c'est de pouvoir euh, puis euh, de pouvoir vendre une promesse mmh. dans un temps imparti mmh. euh, et en plus d'avoir la, la ce, voilà ce confort et cette facilité avec euh, un outil et on l'applique quoi qu'il arrive on se pose plus de questions c'est hyper confortable c'est vraiment top ouais c'est cool et, et du coup qu'est ce qui te euh, bah, qu'est ce que ça change dans ta faculté d'étalage je sais que quand on est dans les écoles de, de coaching euh, souvent les, les, les mon mes mentors me disaient ça à l'époque, euh, on ne fait pas de promesses euh, euh, aux gens. Et là, tu arrives en mode, euh, je suis capable de faire une promesse. Euh, que, comment ça, tu le vis d'être capable aujourd'hui de promettre à quelqu'un un résultat Mais alors, il a, euh, Je le vis très, très bien, bien évidemment. Mais euh, non, c'est surtout que voilà, ce que je voudrais vraiment préciser, c'est que le fait d'avoir euh, vécu la dépolarisation, ouais. moi, j'ai vécu ma transformation en mois Ouais. Alors que je n'aurais pas misé, euh, voilà, moi je, je t'aurais dit, mais non, en euh, moi tu rigoles, c'est les vacances de Noël. en plus. Donc, déjà, moi, je l'ai vécu. Donc, euh, et le fait de pouvoir, euh, ben, quand, moi, quand j'ai contacté l'agent de joueurs, mmh. ben, en fait, le fait de, de pouvoir vendre un résultat, une transformation, un résultat en un temps donné, mmh. ben, ça aide à mettre un tarif en mode forfait. Parce que c'est vrai que dans le coaching, on te dit souvent, euh, oui, il ne faut pas te vendre à l'heure, il faut vendre un forfait. Oui, mais tu vends un forfait quand tu es capable de vendre un résultat dans un temps imparti. Euh, c'est beaucoup plus facile que de vendre un forfait euh, tu... donc c'est ça en fait c'est que euh, ben, euh, on a, je, en tout cas moi je ressens beaucoup moins le syndrome de l'imposture ou de l'imposteur de l'imposteur ouais. au départ en fait parce ouais. que moi ce qui était très compliqué c'était les deux trois premières séances où il n'y a pas de résultat encore parce que euh, la machine se met en route et alors que là en fait j'ai ah. plus ce syndrome. Ouais, voilà là je suis sûr donc euh, c'est pas grave la première séance il se passe rien. Euh, Faire la première séance de, de découverte ou comme ça. Mais je, alors qu'avant, je voulais un effet wow systématiquement. Là, je sais qu'il y est. Et mmh. en plus, euh, voilà, je sais que c'est un temps imparti. Et que du coup, euh, ce que j'ai vendu et le tarif que j'ai vendu, mon offre, elle est OK. Et, euh, voilà, je ne me pose plus de questions. OK. Et, euh, ouais. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, comment euh, qu'est-ce que tu conseillerais à à quelqu'un qui, qui hésite à faire cette formation là ou qui a déjà fait des formations coaching qui se dit encore une qu'est ce qu'il est de différent qu'est ce que tu lui recommanderais euh, quelqu'un qui hésite euh... ben, je... alors voilà je sais pas de faire déjà le, le, le programme de l'identité gagnante mmh. parce que déjà il va le vivre et, et c'est là où on se rend compte que oui on le, on le vit dans notre chair donc euh... Moi, je lui conseillerais, euh, alors non, je sais ce que, parce que moi, j'ai fait ça, parce que moi, j'ai mis du temps à me décider, euh, je n'ai pas acheté de suite, il m'a fallu réfléchir parce que moi, c'est vrai que je n'aime ai, pas les achats impulsifs et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est d'aller euh, regarder les vidéos, sur le, okay. les vidéos de témoignages, mmh. parce que ça, c'est vraiment euh, le parler euh, de celui qui l'a vécu, ben, mmh. Ça résonne ou ça ne résonne pas, mais en tout cas, celui qui hésite, je vous dirais, va ben, sur le site ou sur Insta ou sur Facebook et euh, regarde des vidéos de témoignages. Parce que moi, je sais que celle qui m'a vachement convaincu, c'est celle d'Isa. La mmh. mmh. euh... dépôt manière, c'était en effet, Isa. Oui, voilà, Isa, ça m'a convaincu. Euh, voilà, euh, diminution de charge mentale, légèreté, c'était mémoire à moi, ça m'a résonné à moi. Donc, dans mmh. le lot de témoignages, euh, on arrive à trouver les mots qui nous qui nous résonnent ou pas et ça, ça aide à prendre la décision en tout cas. Ok. Voilà. Bon, ben voilà. Donc euh, les Et thématiques... après voilà moi ce que je peux assurer et garantir à un coach qui hésite et euh, c'est que avec avec cette méthode il, il, ça va être beaucoup plus facile pour lui c'est vachement plus confortable. Donc s'il cherche une méthode parcours processé avec mmh. une promesse une garantie de résultat et pouvoir faire une offre au forfait. Ben, moi, je dirais, euh, ben, euh, fonce, c'est là, ouh, ouh si si yes. et, et justement, du coup, ça me permet de rebondir. Parce que hier j'ai pris un, un bon commentaire sur une, sur une publicité sur Facebook en mode, mais ce n'est pas prouvé, euh, c'est que du blabla, ce que vous dites. Euh, bref, encore un hater, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui disent, mais il n'y a rien de scientifique, ce n'est pas prouvé, euh, encore du flan Qu'est-ce que tu ah, leur... oui. mais Moi, je leur dirais, euh, avant de, de chercher du scientifique, ben, pour moi, la vraie réalité, c'est la réalité du terrain, la, la réalité de la vraie vie. Mm. Donc, euh, voilà, si, si le prix à payer de la curiosité, enfin, euh, s'ils ont les moyens mm. euh, de leur curiosité, ben, je leur dirais, ben, essayez. Il mm. n'y a, a pas plus… Parce que oui, ce n'est pas prouvé scientifiquement, etc. Bon, certes, il y a plein de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Moi, je pars du principe que voilà, ce que tu vis dans ta vraie vie, dans ton corps d'être humain, on est des êtres humains, mais c'est quand même moi, ma réalité, ma vérité, elle est de ce que je vis, de ce que je vois et de ce que je comprends. Mmh. Donc, euh, à ces gens-là, je leur dirais, mais soit ça vous fait du bien de rester dans cet état d'esprit et d'avoir cette croyance et continuer, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Faites votre chemin. Mais si vraiment c'est quelque chose qu'on ne croit pas, mais parce qu'on se dit, merde, comment c'est possible Mais là, j'ai envie de leur dire, mais euh, mets en place... Euh, toutes les actions nécessaires, en tout cas toutes les, les, les ressources nécessaires pour pouvoir tester au moins une séance, et après tu verras que tu, tu l'auras vécu de toi-même, donc ta vérité, ta réalité, elle sera prouvée, pas scientifiquement, mais en tout cas euh, humainement, elle sera prouvée, donc euh, voilà, ouais. ouais, c'est ce que je dirais. Bon bah ok, bah c'est ouais en effet, les gens je crois que je suis arrivé comme ça en, en claquant des doigts et non comme, euh, comme tu l'as dit en fait j'ai fait énormément de formations qui font qu'aujourd'hui bah j'ai eu ces blocages et, et j'ai traversé donc ce qui fait qu'aujourd'hui je peux aussi avoir cette certitude que bah oui ce qu'on fait ça marche, il n'y a personne en France qui le fait et, euh, et voilà. c'est ça en fait je pense qu'il y a aussi beaucoup parce que moi ça m'a aussi interpellé mais le problème c'est que c'est euh, on est dans un, dans un métier où il y a beaucoup de concurrence où ça, par, ça, ça prend là depuis quelques années donc euh, y a te... Moi, je vois les pubs qu'il y a, on te vend tellement tout le temps à Méthode Unique, c'est aussi, euh, voilà il y, y en a tellement qui vendent des choses qu'au bout d'un moment, on se dit « ouais, d'accord, si... tu vois ce que je veux dire ?» Je ne ouais. l'exprime pas bien, mais il euh, y a tellement de gens sur le marché qui vendent euh, avec les mots que tu as employés, Méthode Unique et Inédite, mais, euh, mais en même temps, euh, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire « allez voir les témoignages mmh. » voilà déjà parce que c'est bien c'est bien l'être humain qui témoigne de ce qu'il vit mmh. euh, il a aucun intérêt à mentir euh, c'est pas c'est pas des avis truqués euh, qu'on peut écrire alors qu'il a personne derrière donc déjà voilà allez allez voir dans la vraie vie euh, les êtres humains qu'est- ce qu'ils disent et après vous faites votre propre avis je leur dirais ça voilà. Bon, bah, voilà, super. Écoute, ouais. euh, merci Agnès et je vais rebondir sur une phrase que disait un de mes mentors, Mani et Sam, euh, en même temps après, il y a le blabla et il y a le résultat. Donc, voilà, ouais. exactement. Donc, voilà, cool, bah super. Merci beaucoup Agnès pour ton témoignage et puis euh, bah, pour nous, l'aventure continue euh, ouais. de TechDepot. Voilà. Je te remercie à toi. <rire> ciao. Ciao, salut David.